Salut salut ici c'est Potam. troisième vidéo de, de cette série donc sur les requiem. Euh, le, le troisième morceau est donc le, ce qu'on appelle le tractus et le graduel qui sont euh, d'autres euh, prières sur le, le thème euh, donc, du requiem. On reprend le thème initial euh, d'abord en ré mineur puis avec une transition mesure 14 en fa majeur. Euh, pour le graduel donc absolvé, dominé, euh, mesure 30, on revient en, en ré mineur avant d'éclairer euh, la musique par un ré majeur pour le coup euh, pour, euh, pour l'espoir qu'apporte euh, bah, la lumière éternelle, hein, et lucis éterne, mesure euh, 53. Donc c'est le, euh, le troisième volet de, de cette première séquence du requiem, donc introit, kyrie et tractus et graduel, donc n'hésite pas à voir les, les vidéos précédentes si tu ne les as pas vues. Euh, souvent les, les compositeurs l'écrivent en une seule pièce peut-être c'est ce qui va arriver aussi sur, sur ce morceau-là euh, à terme en tout cas euh, donc voilà c'est un peu le, la petite conclusion de cette toute première partie euh, et donc du coup moi j'avais envie de te poser comme question ben, comment ressens-tu un peu déjà tout ce qu'on a pu écouter les, les trois premières pièces, pièces, donc cette première partie y a-t-il un éclairage que tu souhaiterais peut-être apporter À part la lumière éternelle, si on peut dire N'hésite pas à me dire, en tout cas dans les commentaires, j'y répondrai Si la pièce ou le morceau te plaît Tu peux toujours mettre un pouce bleu, ça me fera très plaisir Et puis n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche Pour pouvoir profiter de la suite des sorties de ces vidéos Voilà, bonne écoute à toi et à bientôt Dona he istu mine et tu desper peto About it, dit